Aujourd'hui je vais vous présenter un talk qui s'appelle « Comment j'ai automatisé la compta de ma boîte ?» Donc euh, ma boîte c'est quoi C'est Alkivi que j'ai créé avec Luc il y a maintenant 5 ans. On est 4 employés donc on est relativement petit et donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez Alkivi. Alkivi est une boîte de services informatiques. On s'adresse aux petites et moyennes entreprises et l'idée c'est de leur fournir un package all-in pour externaliser leur IT. Donc ça va de la connexion Internet, au Wi-Fi, à la sauvegarde, de la gestion des postes, euh, tout ce qui tourne autour d'une petite société pour l'IT. Et l'idée, c'est de leur fournir une facture unique, mensuelle, qui contient l'ensemble de leurs services. Mais aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu d'automatisation de comptabilité. Alors, résumé en un slide, pour ce, comme ça, vous aurez direct de quoi on parle. Il y a quatre points importants si vous voulez automatiser la compta. Le premier, c'est de bien choisir son ERP. Il faut qu'il soit flexible, modulable. Il faut que vous ayez la main pour rajouter des modules dessus. Le deuxième, c'est de choisir ses fournisseurs avec soin, de manière à ce qu'ils vous proposent le plus souvent des API, parce que sans API, c'est très compliqué d'automatiser. Le troisième point, c'est d'utiliser des agrégateurs pour les comptes bancaires, de manière à avoir toutes vos transactions qui soient attaquables aussi par API. Et le dernier point, c'est quand tout ça ne marche pas, Essayez de regarder WeBoob, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très pratique et on peut faire des tas de choses avec. Donc la problématique du jour, c'est la comptabilité. Et la problématique principale de la comptabilité, c'est que la comptabilité, ce n'est pas la tâche la plus amusante. C'est répétitif, c'est ennuyant et c'est assez pénible. Concrètement, je vais vous présenter trois problématiques. La première, c'est la saisie des factures fournisseurs. La deuxième, c'est la génération des factures clients. Et la troisième, c'est le rapprochement bancaire. Donc, avant toute chose, il faut bien choisir son ERP pour pouvoir du coup... Forcément, faut il faut qu'il ait une API pour que vous puissiez scripter pour générer des factures, créer des devis, ce genre de choses. Vu qu'on est en Python, on va parler des ERP Python, donc Stéphane en a déjà fait un petit tour. Donc il y a Odoo, anciennement OpenERP. Euh, il y a Triton aussi. ERP Next, alors ERP Next c'est nouveau, je sais que par exemple les brasseurs du Saint-Chavant ils utilisent ça, ça semble assez prometteur mais j'ai jamais essayé, mais ça fait partie des ERP en Python. Et il y a aussi Triton qui est un fork d'Odoo parce que Odoo c'est, nous on utilise une vieille version qui était encore full open source, mais la tendance d'Odoo c'est de se tourner vers infrastructure as a service, ils enlèvent beaucoup de fonctionnalités de la version open source pour la rendre payante et autant avant c'était vraiment open source et vraiment cool, maintenant ça devient de plus en plus fermé. Parce que forcément, ils veulent faire des, des sous et c'est un virage pas très sympa pour la communauté open source, en tout cas. Donc revenons à notre problématique de saisie de factures fournisseurs. Premier type de fournisseur, on va appeler ça les tiers 1. Ils vous fournissent une API, génial, vous avez une API, vous pouvez voir toutes vos factures et ça marche. Donc ça, c'est trop cool. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça de manière bien. Euh, on va en citer quelques-uns parce que ça vaut le coup de citer les gens qui font les choses bien. Euh, OVH, l'API d'OVH pour le, la facturation, c'est la meilleure que j'ai vue. Euh, on peut interroger toutes les factures, toutes les lignes des factures, c'est un get sur une API avec la, la TVA, le hors-taxe, euh, le montant, c'est vraiment chouette. Un euh, autre euh, fournisseur avec qui on travaille, qui fournit une API, C1. L'API est un peu dégueulasse, mais au moins on a les informations qui sont dedans. C'est pas du tout reste c'est un peu moche, mais ça marche. Et Scalaway aussi fournit une API assez bien faite pour le billing, donc grâce à eux, Déjà, on automatise une bonne partie des factures. On parlait des chiffres, du coup, ça c'est euh, pour le mois d'août, du coup. Euh, 188 factures chez nous, fournisseurs. Et euh, du coup, les factures OVH, si on refait le bazar, ça représente 128 factures. OVH envoie des factures tout le temps pour le moindre service. Et du coup, sans automatisation, saisir 128 factures, je vous laisse deviner. Il y a des partenaires OVH avec qui euh, on parle, qui eux engagent une personne à temps plein pendant 3 jours par mois pour faire ça. Donc, euh, par API, on le script une fois et ça marche. Donc voilà, déjà, on a deux tiers du boulot de comptabilité qui est automatisé par un script. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'API Eh bien, du coup, on est assez triste. Mais il y a des solutions de secours. Première solution de secours, il y a quelques fournisseurs le font. Ils vous proposent de télécharger un CSV avec les informations de facturation. Ça marche à peu près... C'est pas génial, génial, parce que du coup, on n'a pas le fichier de facture final et c'est intéressant de l'avoir euh, dans le l'ERP. Euh, c'est notamment le cas pour Amazon. Avant, on saisissait tout Amazon à la main. Depuis peu, on est passé à Amazon Entreprise qui permet de télécharger un CSV dans lequel on a toutes les informations donc, qui vont bien, notamment tout ce qui est taxes et compagnie pour générer les factures. Donc, les factures sont automatiquement pré-remplies, il y a juste à attacher le PDF. Deux tiers du boulot est fait. La deuxième majorité des fournisseurs. Euh, vous devez le voir c'est il vous envoie des emails. Alors les emails c'est cool parce que du coup on a tout ce qu'il faut en librairie Python pour aller ouvrir des emails, les parser extraire des informations. Mais l'inconvénient c'est que souvent c'est euh, bonjour votre facture est attachée 6 juin et on a un PDF et là c'est pas trop cool. Et <rire> eh ben Caslanten, euh, du coup on est en Python, il y a des librairies qui existent. Euh, librairie bas niveau, la première c'est euh, PDF mineur donc ça permet de lire un PDF et d'extraire des textes. Et nous, dans notre cas présent, on va utiliser Slate, dont Slate, il se base sur PDF mineur, mais il est un peu plus simple à utiliser, et du coup, qu'est-ce qu'il se passe On lui donne un PDF, de ce genre de type, on le donne à Slate, et Slate nous sort un joli tableau de chaînes de caractères. Donc, on a la facture, on a toutes les informations dedans, il ne reste plus qu'à les trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a créé un, une sorte d'objet générique, donc, euh, avec tout plein de fonctions dedans. Donc, il y a une majorité de fonctions qui sont là pour aider à traiter ce tableau. Et ensuite, pour chaque fournisseur, c'est les fonctions que j'ai mises en gras. Du coup, pour chaque fournisseur, on va overrider -er ces fonctions pour, dans la facture, où est-ce que je vais trouver mon numéro de facture, où, où sont mes lignes de facture, comment j'extrais mon montant total, comment j'extrême mon montant de taxes et mon montant euh, sans les taxes. Concrètement ça ressemble à ça, du coup ça c'est l'objet générique, Toutes les... bon, on ne voit pas trop le code mais en gros dans la classe de base ça lève une exception mais dans les sous-classes qu'on fait par fournisseur, on remplit les fonctions en disant ok euh, je cherche telle chaîne de caractère, après telle chaîne de caractère je sais que j'ai mon montant hors-taxe, je cherche telle chaîne de caractère, après ça je sais que j'ai mon montant TTC. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on se rend compte Eh bien, ça ne marche jamais, parce que d'une facture sur l'autre, c'est la merde. Des fois, ça change, des fois, il y a une page, des fois, il y en a deux, des fois, il n'y a pas le même taux de TVA. Et donc, bah, la solution à ça, vous la connaissez, c'est les tests unitaires. Donc, on a écrit des tests pour une facture, et quand on importe une nouvelle facture et que ça ne marche pas, il y a une exception, on écrit un nouveau test, et on itère ainsi de suite. Donc... Euh, globalement au début c'était un peu capricieux parce qu'il y avait beaucoup d'exceptions à faire aujourd'hui la majorité des fournisseurs qu'on a à moins qu'ils changent totalement de format de facture bah, on a tous les cas qui sont présents et du coup avec les tests on n'a pas de rétro-comptabilité et ça marche bien euh, donc ça arrive quand il y a une facture qui change on rajoute la nouvelle facture dans le test on lance le test sur le supplier si toutes les factures précédentes elles marchent encore bah, on a gagné donc voilà et ça, du coup, pour les fournisseurs, bah, je pense que 80% des fournisseurs ils sont capables d'envoyer des factures par email en PDF. Euh, petit point particulier sur les notes de frais. Alors les notes de frais, c'est délicat, vous avez juste un ticket de caisse, euh, dedans il euh, n'y a pas beaucoup d'informations, souvent il y a des taxes différentes. Donc comment est-ce qu'on gère ça Parce que du coup, on aime bien les restaurants et boire des bières et du coup on a les tickets de caisse. Euh, on utilise chez nous euh, un scanner plutôt sympa euh, dans le sens où on peut mettre euh, une grosse fiasse de tickets de caisse, on appuie sur Entrée et chut, il les mange et il est capable de nous extraire quelques métadatas. Vous allez me parler OCR, on a un ticket de caisse OCR, mais bon, globalement, ça ne marche pas trop, trop bien parce que justement, on parle de, sur une note comme celle-ci, eh ben, il y a souvent une ligne de TVA à 20%, une ligne de TVA à 10%, une ligne de TVA à 5.5% et ça, c'est difficile à parser. Même s'ils arrivent à extraire des informations euh, comme le montant total, parfois ça marche. Mais globalement, il ne faut pas le faire. Alors comment on a abordé le sujet bah, Nous, on ne s'est pas trop embêté. On écrit un email. Dans l'email, du coup, à la main, on tape la date, euh, le montant TTC, le montant de TVA. On attache le PDF et ensuite, du coup, c'est importé automatiquement dans la comptable. Donc un... ça nous fait gagner du temps. C'est pas encore euh, idéal, mais du coup, on n'a pas à se taper tout euh, à la main, euh, en tout cas dans l'ERP, puisqu'on a euh, juste un email pré-rempli, on remplit les champs, et c'est parti. Quand on fait ça, notamment avec les tickets de caisse, il y a un problème qui est assez délicat, c'est le problème des arrondis. Alors les arrondis, c'est assez pénible, et du coup, pour, re... pour que ça marche, et encore on a encore des erreurs d'un centime, ça dépend si euh, les tickets de caisse ils font l'arrondi par ligne ou l'arrondi au total, et ça dépend si votre RP, il fait l'arrondi par ligne et l'arrondi au total. Et du coup, en gros, on a une optimisation au centime près pour qu'on tombe sur le bon montant de TVA. Le plus important, c'est le montant de TVA et le montant total. Après, si les montants des lignes, changent un petit peu. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, ça marche. Euh, dernier point. Du coup, là, on a vu les factures, les notes de frais. La suite, c'est qu'est qu ce que vous faites quand vous n'avez pas d'API, pas d'email Ben, c'est compliqué. Mais non, il y a forcément une solution, on l'a évoqué plus tôt, cette solution, c'est Weboob. Weboob, je ne sais pas si vous connaissez, c alors l'acronyme c'est Web Scrapping, enfin... Je... Okay. Web à browser. browser. Donc en gros, c'est un gros parseur de page web, très bien fait, un framework modulable qui est capable, du coup, il y a des tas de modules, celui qui nous intéresse, nous, va être euh, Boobil, qui est capable d'interroger les fournisseurs et vous fournir le PDF. Du coup, on sert de Boobil. Pour chercher les pdf et les pdf on leur remet dans notre moulinette à pdf et du coup ça importe les factures donc voilà pour la saisie des factures fournisseurs on peut considérer que c'est fait maintenant la partie des générations des factures clients la problématique sur cette génération de factures c'est que dans notre cas à nous on a beaucoup de quantités qui sont variables le nombre de comptes email qu'on vend le nombre de postes qu'on infogère le nombre de minutes hors forfait des clients euh, et ainsi de suite et donc pour faire ça il n'y a, a pas de miracle, c'est il faut que vos fournisseurs ils vous fournissent des API pour pouvoir aller tous les mois. On a des scripts qui vont checker les services des clients. Si les quantités elles changent, ça va les mettre à jour. Et vu qu'on utilise Odoo, eh ben, on a des jolis scripts Python qui lisent le tout pour chaque mois vérifier tous les services des clients, vérifier si les quantités sont à jour et sinon les mettre à jour. <coughs> Ensuite, le process il se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on vient de dire. On met à jour les quantités variables. Ensuite, le RP, bah, du coup, il va générer les PDF, les envoyer au client et nous générer un joli fichier SEPA qu'on pourra donner à notre banque pour passer au prélèvement. Donc globalement, une tâche qui peut être assez pénible, à cliquer, générer, envoyer, euh, mettre à jour, en un script, on arrive à générer nos factures euh, du mois. Donc voilà pour la partie de la génération des factures clients. Le dernier point qu'on va aborder, c'est le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, c'est quoi C'est vous. Prenez vos relevés de compte et chaque ligne, ça doit être matché avec quelque chose. Une facture client, si c'est une entrée d'argent, une facture fournisseur, si c'est une sortie d'argent ou d'autres choses. Et bien, comme d'hab, la solution, ça va être des API. Et comment avoir une API de ces mouvements de compte La plupart des banques, c'est des sites web plus ou moins obscurs. Euh, Weboob permet de parser des choses, mais les sites web étant en, en perpétuelle évolution, il n'y a pas encore un moyen d'avoir les relevés. Mais il y a des sociétés qui font ça. Euh, nous, on utilise Linkso, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et Linkso propose une API pour agréger vos différents comptes en banque. Et du coup, vous pouvez télécharger euh, via API une sorte de CSV dans lequel vous avez tous vos mouvements bancaires avec des identifiants uniques. Nous, on prend ces, ces données, on les importe dans OpenERP, et ensuite, du coup, on peut faire le matching avec les factures ou d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie rapprochement bancaire. Et ensuite, il y a la dernière partie. Vu que nous, on a une petite entreprise, on a quand même un comptable. Qui, lui, pour lui éviter de la saisie de factures euh, et donc baisser notre coût du comptable, il faut qu'on lui envoie tous les mois quelque chose. Ce comptable, il utilise un ERP qui lui est propre, pas forcément Odoo, et sûrement pas Odoo globalement, les cabinets comptables. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'à l'aide de Odoo, on peut extraire toutes nos lignes de facturation avec les bons codes qui correspondent au comptable. Lui nous a dit j'aimerais bien un fichier avec ces codes-là parce que c'est mon code de, de mon ERP, ça marche bien. Odoo étant flexible, on peut générer ce qu'on veut et faire des exports de ce qu'on veut. On lui joint les comptes bancaires et les relevés de carte bleue. On l'envoie au comptable. Dans notre cas présent, nous c'est Valoxy. et du coup, il est content, il gagne un temps fou, et nous, on gagne de l'argent. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà le futur. Alors, dans tout ce qu'on a vu, la partie la plus intéressante à automatiser, c'est la gestion des factures fournisseurs. Je n'ai pas fait l'état de l'art de ça, mais le futur, ça va être ça. Ça va être, en gros, on parle souvent de Big Data et Machine Learning. Je pense qu'il y a déjà des entreprises qui travaillent dessus, sur une facture, récupérer les différentes infos, pareil sur les tickets de caisse, de manière à avoir plus on a de données, plus on peut l'entraîner, et ensuite, on lui donne n'importe quel PDF, il va nous sortir numéro de facture, date, montant de taxes. Et ça, du coup, si vous voulez monter une société euh, là-dedans, bah, vous pouvez y aller, je pense qu'il y, y, y a des créneaux pour ça. Donc résumé, bien choisir votre ORP, qu'il soit modulable, que vous ayez la main dessus, qu'il soit pilotable par API. Deuxième point, bien choisir vos fournisseurs, euh, veillez à ce que leur format de facture, euh, ça soit assez bien, si possible une API. Troisième point, utiliser un agrégateur de banque pour euh, relever vos relevés bancaires. Et dernier point, re regardez Weeboob, parce que quand on n'arrive rien à faire avec Weeboob, on peut quand même faire des choses. Voilà. Je... Niveau du temps, je pense que j'ai été assez rapidement, je n'ai aucune idée. Ouais, 20 minutes. Du coup, ça laisse du temps pour les questions. Donc, euh, avant les questions, j'aimerais remercier bah, vous d'être présents. C'est dimanche matin, c'est compliqué. Et euh, bah, l'Orga, du coup, parce qu'il y a pas mal de volontaires, et sans eux, ça serait pas possible d'être ici. Euh, Nota Bene, on a fait des modules pour Linkso, et du coup tout est tout ce qu'on fait est sur, est sur Github, c'est plus ou moins bien rangé et plus ou moins évolué, mais genre le module euh, Odoo pour aller synchroniser avec Linkso, il est disponible sur Github, euh, ça doit marcher pour Odoo 8, 9, peut-être même 10, euh, et, et le module des services on l'a pas encore mis mais... En gros, quand on release un truc sur euh, Github, on aime bien enlever le mot d'Altivy parce que c'est trop spécifique à nous. Donc, il y a toute une partie de le rendre générique et bah, ça, on le fait quand on a le temps. <rire> euh, je vais vous demander, est-ce que vous avez regardé le format euh, facture X euh, des PDF Des fois, ils ont des métadatas attachés. Attaché, je ne sais pas si vous avez regardé... Les... Facture X ouais. Ça ne me parle pas du tout. C'est euh, en fait une norme française ou franco-allemande où il rattache des métadatas euh, la, au PDF. Ok. Et donc, euh, des, il y a des librairies qui permettent de le parser. Ok, intéressant. Bah, J'ai je... regard, regardé, mais je n'ai pas testé. Ok, bah, je regarderai parce que du coup, ça peut être bien. Euh... Que vous répéter pour... Ah, la question, pour Alors, la, la question Alors, la question, c'était est-ce que on a déjà utilisé Facture X, qui serait un standard euh, européen, pour attacher des métadatas à un PDF et du coup, la réponse est non, on n'a pas encore regardé ça, je viens de l'apprendre. Du coup, ça, ça peut être très intéressant, effectivement, pour le sortir. C'est censé devenir euh, plus ou moins un standard pour, euh, pour la communication avec les administrations. OK, ouais, notre comptable nous a dit ça, c'est que dans quelques années, il y aura un format ouais, de facture ça. unique. Et du coup, tout ce qu'on fait là, normalement, ça serait grandement simplifié. Euh, je me souviens d'un article où il y a un logiciel de RP qui a été le premier logiciel à envoyer une facture X à... À une administration. Ce ok. C'est un truc. Euh, c'est redoux c'est redoux C'est redoux ou redoux Ouais. ouais, ouais. Okay. Une asso, pour une asso de, avec des bonnes sœurs. Bah, ça, du coup, je pense que c'est l'évolution de toute la facturation. Si on arrive à avoir un format standard, unique et pour tout le monde le même, c'est plutôt chouette. Ouais. Mm -hmm. Pour la partie rapprochement bancaire, ce n'est pas automatisé, en fait, euh, il y a l'agrégateur, euh, vous reprenez via l'agrégateur les données bancaires, ouais. mais après, ce n'est pas automatisé au niveau du rapprochement. Avec, euh, alors, au niveau du rapprochement, euh, alors, la partie, c'était, euh, avec Linkso, nous, on récupère le, tous les mouvements bancaires, est-ce que c'est automatisé le rapprochement avec les factures euh, La réponse est, c'est automatisé à un certain point, dans le sens, on, on a le montant, on a, si c'est une entrée d'argent ou une sortie d'argent, on a des informations dans le libellé de, du mouvement bancaire. Avec ça, nous, on essaye de deviner à quoi ça peut correspondre. Et si on tombe sur un match unique, parce que souvent les montants des factures avec des heures forfaits, c'est souvent des montants uniques, à ce moment-là, on le rapproche, et du coup, dans notre RP, la facture qui est en attente de paiement, on la marque comme payée, et du coup, ça se rapproche automatiquement. Mais effectivement, euh, deux tiers... Ouais, la moitié des rapprochements doivent être faits ensuite à la main, parce que dès qu'il y a deux montants pareils, bah, j'ai deux factures, je ne sais pas laquelle est la bonne, j'arrête. Après ah, plus de travail, est-ce que euh, vous, pour vos clients, vous fournissez une API euh, pour tout ce qui est comptable <rire> Alors, la question, euh, question c'est, euh, on parle API, est-ce que nous, pour nos clients, on fournit euh, une API euh, Officiellement, non. Parce que en gros la philosophie pour nous c'est on simplifie la vie de nos clients donc euh, ils ont pas c'est pas des informaticiens donc ils n'en ont pas besoin mais l'API est là nous on s'en sert à interne et on est en train de beaucoup travailler dessus pour justement euh, vu que c'est notre philosophie euh, je, si on propose des services à un client quelconque même s'il n'est pas technicien à la base il faut, je pense que c'est indispensable de fournir dans une API pour pouvoir que, bah, autoriser la communication ou les usages auxquels on pense pas mais que des gens penseront et du coup du coup oui ça va venir ça donc, l'après Odoo, vu que Odoo devient privatif hein eh ben, C'est une bonne question. Le, que faire après Odoo, vu que Odoo, euh, les nouvelles versions, euh, elles sont assez bridées Genre, la dernière version d'Odoo, si vous la téléchargez et que vous l'installez, ils ont enlevé totalement tout ce qui est euh, accounting dedans. Je sais qu'il y a une communauté autour de Odoo open source qui euh, essaye de reproduire et du coup qui propose des modules à importer dans le nouvel Odoo. Euh, on n'a pas testé parce que du coup, migration d'ERP c'est euh, assez délicat vu qu'on a tout un tas d'historiques. La seule manière de le faire serait de partir à la fin d'un bilan comptable, à la fin d'une année, on part from scratch d'un nouvel ERP et euh, à la vitesse où nous, on, ça va, on n'a pas pris le temps de le faire parce qu'on n'a juste pas le temps, donc pour l'instant, euh, Et si je devais faire un choix et partir sur quelque chose de nouveau, je, je mettrais les mains dans ERP Next qui a l'air... Euh, c'est full web, donc c'est pensé API dès le début, et je pense que c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez essayé, au lieu d'utiliser LinkSo, peut-être un service ou je ne sais pas quoi, de parser directement les fichiers CFOB de la banque euh, La question est, est-ce qu'au lieu d'utiliser LinkSo, on peut télécharger les fichiers de la banque manuellement et du coup les parser ouais. euh, On ne l'a pas fait justement parce qu'il y a une partie manuelle, alors que LinkSo, c'est automatique. Et le service Linkso, parce qu'on a fait le client Linkso en Python qui est disponible, euh, on y accède gratuitement. Donc c'était un service gagnant-gagnant. Et je pense que si vous demandez des accès à Linkso pour l'API, euh, ils vous les donneront. Et si ne vous les donnent pas, vous faites du wireshark sur votre client Linkso, vous voyez la clé API en clair et vous la reprenez. <rire> <rire> Maintenant ça a changé, je pense, l'authentification, mais en gros, il y a moyen de, il y a moyen de le faire. Vous parlez de machine learning, c'est un des trucs que fait Linkso. Euh, il me semble, est-ce que vous utilisez ce... Alors ça, ils font de la catégorisation de type de dépenses, en tout cas pour les particuliers, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est ça. Alors Linkso fait du machine learning, est-ce que nous on s'en sert euh, La réponse c'est non, parce que du coup c'est juste la catégorisation, et nous on catégorise totalement différent. En gros, tous nos fournisseurs, ils ont des codes, en euh, fonction des services qu'on vend, on a fait, on fait un peu de la compte analytics, mais en séparant les comptes. Donc nous, euh, chaque facture sur un fournisseur, elle est dans un compte différent qui nous permet de le suivre. Et ça, on le fait à la main euh, en fonction des fournisseurs. Quoi. Il y a tout un tas de ifs euh, et puis voilà. Deuxième question, euh, l'INSO, tu sais comment ils bossent avec les, les institutions bancaires Parce que du coup, en termes de. Tu, tu files les clés de ton compte en banque à, à une boîte et euh, à un tiers. Euh... Alors. Euh... ça peut être une réticence pour un certain nombre de boîtes euh... Oui, euh, Linkso, euh, du coup, on leur donne nos accès aux comptes, euh, est-ce que nous ça nous gêne euh, Alors il y a des banques qui proposent des accès en lecture seule, donc euh, ça ne dérange pas euh, dans ce sens-là, enfin, après c'est euh, politique de la boîte, et après comment ils les stockent Non, euh, ça ils ne le disent pas, est, ça s'en être de manière sécurisée, souvent ils demandent de se réauthentifier parce que ça ne marche pas, et euh, de la manière dont je comprends la chose, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'ils font une sorte de oui like et en gros, euh, eux, ils parsent l'interface web pour aller chercher les informations. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Euh, voilà. D'autres questions, peut-être Il reste une minute. Ouais, parfait, alors, du coup... Euh. Messieurs, dames, merci pour votre écoute